Bonjour, aujourd'hui un peu de binaire pour faire les quatre opérations élémentaires à la main. Donc euh, addition, soustraction, ça ça sera facile. Euh, même si on va, va faire vraiment une soustraction, c'est-à-dire qu'en en, en réalité en, en machine en général on fait une addition pour faire une soustraction. Éventuellement, je vous l'expliquerai ou je vous montrerai que ça marche, pas forcément sans l'expliquer, en l'expliquant. Euh, multiplication, ça c'est pas dur non plus si on s'y prend bien et division, euh, bon rien n'est dur, hein, donc euh, ça non plus c'est pas très difficile. Euh, dans une autre vidéo, euh, vous pourrez voir euh, aussi euh, le calcul de la racine carrée. Alors ça, ça m'a demandé un peu plus de travail parce que je ne savais pas le faire en, en décimal, donc en binaire euh, pareil euh, de la racine carrée mais vous irez voir une autre vidéo. Alors, en premier addition. Donc, on va faire quelque chose de pas trop gros. Alors, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, par exemple. Plus... On va mettre un peu d'espace. Voilà. Plus un nombre. 0. C'est plus marrant qu'on met plein de 1 hein, parce que il y a euh, des retenues. Donc on va vers comme ça. Là, et 0 ici, si je veux. Alors j'en ai mis par hasard euh, 8 bits, un octet, mais c'était pas euh, volontaire. Donc à la limite, je ne me préoccupe pas de savoir combien valent ces deux nombres. J'ai confiance en binaire, je vais savoir le faire. Je ne vais pas être obligé de passer par le décimal, parce que souvent, ce qu'on fait, voilà, quand c'est pas pour tricher, mais on, on traduit tout ça en décimal et puis on, on fait l'édition en décimal parce qu'on sait bien faire et puis après, on retrouve même en comptant de tête. Tandis que là, donc, en comptant de tête, ce n'est pas évident de dire, bah, « Ah, bah, ça donne 1, 0, 1, 1, 0, je ne sais pas quoi. » Donc, on va la poser, la faire vraiment et sans passer par le décimal. C'est vraiment l'objectif, c'est faire du calcul binaire. Donc on, première colonne. Donc on part. Euh, donc il y a plein de choses implicites là, mais il faut peut-être euh, être clair. Euh, comme dans l'édition décimale, on va partir de la première colonne, c'est-à-dire la colonne des poids faibles, c'est-à-dire euh, des bits à droite. Et puis bon, quand c'est facile, on aurait pu faire encore plus facile 0 plus 0, ça ferait 0. tête à tôt, mais là 0 plus 1, ça fait 1. Enfin, essayer de le mettre en face vois, quand même. Et on passe à la cône suivante, pareil, 0 plus 1 ou 1 plus 0, ça fait 1. Alors, un peu plus compliqué, euh, 1 plus 1, ben, on aura envie de dire ça fait 2, oui, mais en binaire, on a, ça n'existe pas le, le 2. En binaire, ça fait 10, c'est-à-dire ben, un nombre à deux chiffres, c'est-à-dire un, un 0 euh, au niveau des unités, et puis un 1 qui se rajoute là-haut, là, -haut, là euh, en plus, la retenue. Voilà, on met ici Donc du coup maintenant on se retrouve à faire une addition à trois termes. Alors à trois termes, euh, au pire on, va, on aura 1 un plus 1 un plus 1, un, ce qui fera, on a envie de dire 3, mais c'est pas le cas, ça fera 11 en binaire. Alors donc on voit là que ça, ça va parce que ça fera encore une retenue mais pas deux retenues ou une retenue qui ira plus loin, non ça fera que une seule retenue. Donc on voilà, au maximum on aura cette complexité-là, c'est un, trois chiffres à additionner dans une addition. Euh, quand il n'y a rien c'est que le troisième chiffre c'est un zéro, mais sinon ben. S il y a une retenue, c'est 1. Donc 1 plus 0 plus 1, donc ça fait 10. En binaire. Et je retiens 1 aussi. Pas terrible parce que j'ai. Parce que j'ai des, des tabulations. Donc. Euh, Est-ce que j'ai mis au bon endroit Non, c'était ici que les choses arrivaient. Voilà. Donc, on était sur cette colonne là. Euh, alors, si je me rappelle bien, cet éditeur peut, voilà, peut faire des sélections euh, dans ce sens là. Donc, on a fait 1 de la retenue précédente plus 0 plus 1, ça fait donc 1 plus 0 plus 1, ça fait 10. Donc, on a mis la, la retenue, on a déposé le chiffre des unités et on recommence. 1 plus 1 plus 0, ça fait pareil, ça va faire. Donc 0 euh, dans le chiffre des unités et puis en retenue là-haut. Ce qui fait qu'on arrive enfin à notre truc un peu plus compliqué. 1 plus 1 plus 1. On a prévu ce que ça ferait. Ça fera 11, 3 en binaire. Donc on met un 1 ici qui est le chiffre des unités de ce qu'on avait et un 1 là-haut qui est le chiffre des euh, dizaines, c'est-à-dire la retenue. On a le même cas de figure ici. Oh, c'est fatigant la fin. Histoire de tabulation. J'espère que ça va aller mieux pour la suite quand on va pouvoir travailler. Il y a des tabulations partout ou... bon. Je pour mettre que des espaces pour qu'il ait pas de tabulation. Et donc on arrive ici 1 plus 1 plus 1, euh, donc euh, égal 1, je retiens 1, et 1 plus 1, ça fait. Alors c'est là que ça, la limite, l'exemple n'était pas choisi pour, mais il est intéressant. Donc ça fait 0. Et je retiens un qu'on devrait mettre là-haut. Alors là, deux cas de figure sont possibles. Soit on dit qu'on travaille sur des octets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bits, comme c'est là. Ben, le résultat sur 8 bits, c'est ce qu'on vient d'écrire. Et puis tout ce qui est au-delà, ben, ce n'est pas calculé, même pas, ça n'existe pas. Euh, ou on dit qu'on est en, dans du calcul binaire. Euh, standard euh, enfin euh, sans être limité par la place et auquel cas on fait un de plus enfin, ce 1 là donc je j'aurais tendance à le mettre entre parenthèses en machine quand on est donc sur du, du binaire un espace, si on peut. il n'existe pas il est perdu ce qui fait un dépassement bon, ou considéré comme étant un, un dépassement de capacité voilà l'addition alors je fais qu'une que addition euh, à deux opérandes euh, j'aurais pu faire une addition à trois opérandes là je suis en train de préparer quelque chose pour qu'il évite de mettre des des tabulations j'espère que ça arrive. Donc, euh, trois opérandes, alors, donc euh, bah, je la pose puis je commence juste le début. Hein. On... C'est une autre addition, hein. ça reste une addition, il euh, n'y a pas que des additions binaires, en binaire, qui sont possibles. Ça serait, par exemple, donc dire qu'on va additionner des plus petits chiffres. Hein. 1, 0, 1, 1, avec 1, Donc comme tout à l'heure, c'est plus marrant, il y a plein de 1 et puis ici je vais mettre aussi 0, 1, 1, 1. Et on aurait pu mettre 4, 5, 6, 6 nombres. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué parce que quand on fait 1 plus 1 plus pardon, 1 plus 1 plus 0, donc ça va faire 2. Donc ok, on a donc pardon 2, j'ai dit 2, 10. Euh, donc on a une retenue ici qui se met là. On se retrouve après à faire sur cette colonne-là, donc 1 plus 1, donc 10, plus 1, 11, plus 1, 104 4, en décimale. Alors 100, si on veut l'écrire, ben on met le chi. Je croyais avoir mis des... que des espaces là. On va voir si c'est mieux comme ça. Il se remet automatiquement des... Euh, c'est un 0 là. Donc euh, j'en ai... Oh mais il est pénible. Ah oui, il remet automatiquement des tabulations. Bon ben ce que vous voulez que j'ai fait c'est pas grave. Hum. On va voir si ça va mieux comme ça. Si je mets vraiment des espaces parce que. Donc on revient à notre problème ici. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. 100. Donc 100, il ben, y a un chiffre des unités, on met là. Et puis ici, on pourrait mettre la valeur donc de, des dizaines, c'est-à-dire 10. Euh, en fait, si on réfléchit, on peut mettre en fait ici le chiffre des dizaines et là le chiffre des centaines. Ça, sur les deux, sur les deux colonnes suivantes ou euh, si on a encore plus sur les colonnes encore suivante c'est-à-dire pas tout mettre le 10 ici, c'est-à-dire le le 2 en l'occurrence sur une seule colonne. Si on avait mis sur une seule colonne, on aurait à calculer 10 plus 1, 11 plus 1, sens ce qui se fait aussi. Mais là, ça va être un peu plus simple à peine. Mais euh, ça va être 0 plus 1, plus 1. Donc ça va faire 2, ce qu'on savait faire avant. Euh, ce qui fait donc 1, euh, 1. Et puis une retenue sur la colonne qui suit. Bah, donc la colonne qui suit, les... ah oui, bon elle devrait être là. Euh, ce qui fait que vous voyez, en fait, on a au fur et à mesure de plus en plus de nombres. Éventuellement, hein, c'est parce que là, il y a plein de, de retenues qui, qui cumulent. Mais euh, ce qui était là bien limité en binaire avec deux opérandes, on avait au maximum une retenue. Là, avec cette méthode-là, il y a peut-être d'autres méthodes. Hein, en mettant par exemple 10 ici, on n'aura eu qu'une euh, qu retenue. Mais ça obligé de faire des calculs non plus avec un seul bit, mais aussi avec des nombres avec plusieurs chiffres à cet endroit-là. Et comme c'est ce qu'on est en train, train d'essayer de faire, de faire des additions. Bon, donc, c'est plus compliqué d'une manière générale dans un cas comme dans l'autre, mais donc là 1 plus 1 plus 1 plus 1 ben ça fera 10, 100 et 1000. Euh, pardon, 10, 100. Si je ne me suis pas trompé, donc euh, bon, donc pour l'exemple, voilà une addition avec trois éléments. Euh, ce qu'on va essayer de faire plutôt dans la suite, si on a besoin de refaire des additions, c'est des additions. Euh, à simplement deux opérandes. Ça, je dis ça parce que tout à l'heure, dans la multiplication, il y aura un choix à faire et euh, c'est ce choix-là qu'on, enfin c'est ça qui nous amènera à décider du choix. La soustraction, bon, la soustraction, bah, c'est pas, hum, ça peut paraître compliqué, mais en fait, pas tant que ça. Donc, on va prendre ça. Voici. Il est moins casse-pied Pour l'instant, laisse un 0, parce que j'ai peur qu'il me transforme tout en, en tabulation. Tabulation, ça, ça me fait décaler. Je devrais interdire la tabulation dans ce truc-là. Bon. Euh, donc, euh, 1011 moins 1110. Alors, il y a des choses qui sont faciles à faire. 1 moins 0, ben, ça va faire 1 0, ça va faire 1. 1-1, okay. ça va faire 0. Donc, pareil, on part de la droite et on fait colonne par colonne pour calculer les choses. Voilà. Euh, ici, 0-1, ben là commencent les problèmes. D'ailleurs, comme je vais avoir un problème pour la suite, je, voilà, je prévois un, un nombre un peu plus grand. Euh, 0-1, ben, je ne peux pas parce qu'il y a un amplifier. 0 est plus petit que 1, donc on ne peut pas enlever 1 à 0. Alors comment faire Donc là, il y a, il y a deux, deux stratégies en général qui est utilisées hein, euh, dans l'enseignement, de, de l'addition ou de la soustraction, enfin plutôt de la soustraction là. Une des stratégies, bah, c'est dire, bah, puisqu'on n'a pas assez, on va prendre sur la colonne à côté par rapport à celle-là, donc celle-là à, à gauche. On emprunte 1, donc euh, le 1 ici devient 0 et du coup on fait euh, la soustraction de. Euh, 10 moins 1, 10 c'est-à-dire 2 moins 1. Donc ça c'est première stratégie. L'autre stratégie donc c'est de se dire euh, euh, plutôt que donc ça ça oblige à euh, réécrire le nombre là de 1 en 0. Alors souvent ce qu'on fait c'est plutôt euh, on, on rajoute un peu de place en dessous ici pour dire bah euh, tout à l'heure euh, dans la colonne suivante euh, je devrais enlever bon bah, la partie ici euh, de la soustraction mais je vais enlever aussi un emprunt ce que je vais faire à ce que euh, tu, tu, tu. Ah, ouais. bon. euh, je vais enlever un emprunt euh, pour pouvoir ici enlever donc euh, enlever à partir de 10 faudra un peu plus de place voilà, là, là. Dun, dun, dun. donc c'est un peu plus proche de ce qu'on fait voilà donc j'ai besoin de trois places à chaque endroit allô oui. et qui ne mettent pas des tabulations si possible ah, j'en ai mis un trop donc donc euh, du coup sur ma colonne ici euh, je dois enlever à 10, c'est-à-dire 2 en décimale la valeur 1. Donc 2 moins 1 ça fait 1, ou 10 moins 1, ça fait 1. Donc ça pour la colonne en question, c'est fait. Au coup suivant, eh bien, il va falloir, là, donc, à la colonne suivante, il va falloir penser à enlever donc, à la somme qu'on a au départ 1, la valeur 1 et une deuxième fois la valeur 1. Ça ne va pas être possible parce que c'est pas assez gros. Donc on va faire un emprunt de la même manière et on le note ici le 1 d'emprunt qui nous permet d'avoir ici un une dizaine carrément plus. Et donc on enlève à 10 la valeur 1 et 1. Et s'il n'y a pas plus d'emprunt que ça, apparemment on, en, on ajoute un emprunt. Vous voyez qu'ici, ça, ça va être aussi le maximum quoi pour en, en, enlever. C'est-à-dire le 1 et le 1. Donc on va enlever 2. Au pire, il y aura ici, il y, avait, il y aura eu ici un 0. Enlever un 0, c'est pas toujours facile. Donc en, en rajoutant 1, ça ferait 10 moins 2. Donc 10 moins 1 moins 1, donc on obtiendra 0 et ça serait assez cohérent. Donc un emprunt de 1, ça suffira. Donc ici, pour le cas 11 moins 1, 10 moins 1, 1. Et on finit l'opération. Euh, 0 euh, moins 1 moins 1, j'en ai pas pris assez des... Euh, donc oui, j'avais pas mis du bon côté les choses qui... Voilà, si je rajoute, un, si je fais un nom un peu plus grand pour arriver à un résultat final. Donc 0, moins 1, moins 1, on fait un emprunt. Donc c'est le pire dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui me permet ici de rajouter un 1. Ici, si je fais un peu d'espace, voilà. Donc on a 10 moins 1, 1, moins 1, encore, 0. Et à la fin, 1 moins 0, 1, moins 1, encore, 0, on obtient un résultat va bien euh, alors pourquoi j'ai rajouté à chaque fois là des, des nombres en plus en changeant les noms de départ euh, c'est pour que le résultat euh, soit présentable et qu'on n'ait pas un emprunt à faire à la fin toujours un emprunt un emprunt un emprunt un emprunt euh, ce qui aurait été un peu gênant mais ça c'est parce que justement les nombres ben, des fois quand on soustrait un nombre a ici alors c'est celui qui un oh, les trucs là c'était pas le nombre a initial hein, c'est seulement ce qui est les chiffres désignent ces trucs-là. Si on enlève donc un nombre a un nombre b qui est plus grand, un ben bel résultat. Il peut pas s'exprimer en binaire euh, de manière positive. Il doit être représenté par un nombre négatif. Alors comment représenter un nombre négatif Ça c'est pas évident. Alors euh, ben c'est justement le, euh, donc donc c'est pour ça que j'ai fait en sorte de mettre en nombre a un nombre plus grand que le nombre b comme cas comme ça le, la soustraction tombe bien. Enfin, donne des résultats qui marchent. Alors je vous ai dit en fait c'est pas forcément comme ça qu'on fait la soustraction. Alors comment on fait la soustraction en vérifiant que ça marche en, en général Elle se fait comme ça. Si je reprends la même chose, que j'enlève les 1 que j'ai rajoutés qui étaient des retenues. le résultat. Qui, bon ben, il va falloir le calculer, le résultat. Comment on fait En fait, de cette opération-là, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, on remplace ce qu'on va soustraire par son inverse. C'est-à-dire que les zéros, donc ce qu'on va soustraire, c'est cette chose-là. Euh, je laisse le 1, ah, je relève, tant pis. J'espère qu'il n'y aura pas d'établissements qui vont arriver à, à la place. Euh, donc, ça, ça s'appelle euh, la, euh, la soustraction par complément. Euh, donc, euh, ce nombre-là, je vais le transformer en son complément. Alors, les 0 deviennent des 1, les 1 deviennent des 0. Voilà. Et puis, je vais faire une addition. Et, vous irez voir dans un bouquin pourquoi, hein. et euh, je rajoute une retenue en 30 au départ à 1. Et je fais l'opération euh, que ça donne en me limitant, donc euh, là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres, en me li limitant euh, à un résultat aussi sur 6 chiffres. Donc on va voir, alors, je ne montre pas ce qu'elle a là haut, et on va voir si ça marche. Donc 1 plus 1 plus 1 égale donc euh, 11. Pardon, euh, 1 plus 1 10 et 1 11, voilà, avec une retenue de 1. 1 plus 1 10. Je suis une addition, hein, une vraie addition. 0 plus 0 0. 1 plus 0 1. 0 plus 0 0. Et puis 1 plus 1, j'ai dit que je me limitais au premier chiffre, donc ça fait 10. Et ici, il devrait y avoir un 1, mais je ne vais pas. Enfin, je le mets entre parenthèses pour se rappeler, mais je euh, ne le prends pas en considération. Et si je regarde euh, là-haut et ici, eh j'ai oublié quelque chose. Donc 1, donc du coup, bah, ça ne donne pas le bon résultat. Ça. Et, et, et, donne pas le même résultat cette soustraction là, alors, hop là vous n'avez pas besoin de tout ça non. et euh, le résultat que j'ai obtenu par euh, soustraction euh, par addition complémentaire parce que euh, alors lequel des deux est le bon j'espère que c'est celui du euh, haut oui il se trouve que c'est studio parce qu'en fait là j'ai oublié tout 1 plus 1 ça donnait 10 et donc il y avait une retenue ici j'ai oublié de prendre en compte qui fait que là on a 1 plus 0 plus 0 ça fait 1 alors je reviens 1, 1, 11 11 ici 1 et 1 10 10 1 1, 1 0 0 et 1, 1 10 et du coup là cette fois c'est bon j'ai de bons résultats enfin en tout cas les deux résultats ici sont les sont identiques voilà une soustraction en fait celle là obtenue par transformation Par soustraction par addition du complément et euh, ce nombre là en fait c'est la représentation euh, donc des nombres si on représente euh, des binaires avec du binaire des nombres à la fois positifs et négatifs il y a une façon de le faire euh, qui est un peu spéciale qu'on appelle le complément à 2 ben, ce nombre là plus 1 c'est la représentation en complément à 2 de l'inverse de ce nombre là, donc si ça, ça vaut bah, ça doit être pas trop dur à calquer, donc, euh, donc euh, pour savoir combien ça vaut ça, donc ça, ça vaudrait si c'était un 1, ça donnerait 1, ça, ça donnerait donc 2, 4, 8, 16, 32. Comme c'est 1, enfin 2 moins 32, ça doit donner 30, ça. donc ça, ça serait avec donc plus 1, ce truc là, euh, moins 30, euh, si tout se passe bien, ça s'appelle la. La notation complément à deux des nombres négatifs. Alors, multiplication. Donc on va faire une petite multiplication, pas trop grosse, mais bon. Alors on va reprendre un truc comme ça, mais toujours avec des 1. Je prends cela parce que j'espère avoir des espaces et pas des, des tabulations. Bon, je pas sûr que ça marche, hein, cette histoire. Je ne vais pas prendre trop de chiffres, hein, parce que 4 chiffres, ça va suffire déjà. Ça être un peu long à faire, je sens. Alors, comment on fait la multiplication euh, Si on fait la multiplication de façon un peu systématique, alors je vais mettre le, des chiffres un peu différents, je vais l'inverser. Je vais mettre ici le 1. 1 plus 0 et puis là 0 et 1 donc je vais multiplier ce nombre là par celui-là et donc j'opère eh en, en faisant d'abord multiplication par ce bit par ce bit là de puis après par celui-là, par celui-là, par celui-là, ça fera 3, alors multiplié par 0 ça fera des 0. Euh, et vous rappelez dans la multiplication, il faut que donc si on prend le deuxième bit, eh bien, il faut décaler le euh, le résultat de la multiplication euh, d'une colonne pour avoir, être euh, pour être cohérent avec le fait qu'on a multiplié par une dizaine si on est là par un, un millier donc il faut alors, décaler le résultat de cette opération pour le, pour le mettre en face des milliers et les trois les quatre résultats alors formellement il y en a quatre mais il y en a un qui sera égal à 0 enfin ou les trois résultats donc euh, il faudra les additionner à la suite donc si on fait comme je viens de dire faire chaque multiplication par un bit et puis additionner, on aura des additions de quatre nombres. Euh, ça, ça va être un peu embêtant. Alors, ce qu'on va faire, c'est plutôt qu'on va faire la multiplication par 1. Alors, la multiplication par 1, c'est pas dur. Hein. Euh, en plus, par l'unité du départ. Donc, il n'y a même pas de décalage à faire. C'est voilà, juste une recopie. Euh, et puis, on va faire... Donc ça, ça a été fait, la multiplication par ce nombre, ce chiffre-là. Maintenant, on multiplie par ce chiffre-là. Donc c'est aussi comme c'est par 1. De toute façon, les multiplications, ça va être facile. Hein, c'est soit par 0, soit par 1. Soit par 1, ça va être des, des recopies. Et par zéro par euh, ça va être remettre des zéros partout. Donc, si c'était une unité par laquelle on multipliait, ça donnerait ça. Comme c'est une dizaine, on décale. Alors, vous pouvez mettre un point ou un 0 à cet endroit là ce que vous voulez. Alors là, pour le différencier hein, je mets un point mais c'est équivalent à 0. Et puis là donc euh, si je continue à multiplier par 0 par 1 j'aurai les quatre nombres après à additionner les, les uns sous dessous des autres. Euh, ce que je vais faire c'est plutôt ici euh, faire une, une addition partielle euh, de ces deux résultats parce que c'est une addition binaire et que euh, j'ai plus confiance dans, dans le faire comme ça il euh, n'y a pas trop de retenue à, à propager. Je le fais en même temps que je vous parle parce que bon je pense que c'est pas trop dur. J'écris pas les, les retenues, j'espère que je ne vais pas me tromper. Et on regarde ensemble si c'est bon. Donc 0, voilà. Euh, 1 plus 0, 1. Euh, 1 plus 1, 10. Donc une retenue là. 1 plus 1 ça fait 11 Donc avec une retenue là. 1 plus 1, 10. Et on a le 10. Le coup suivant, donc ça serait de rajouter. Euh, donc, les deux premiers bitons, on les a fait rajouter le produit par ça de 0, 0, 0. Bon, okay, pas... Donc, ça, on va pas faire la vraie addition, mais dans une machine en général, c'est fait là. Enfin, dans une machine, ils font d'autres choses pour faire des multiplications plus rapidement encore. Mais bon, si on le faisait, probablement dans le circuit, euh, il ferait vraiment l'addition et il additionnerait. Mais là, on va oublier un petit peu de faire addition parce qu'on le fait à la main et de manière presque intelligente si la machine trouve que c'est plus intelligent de le faire d'une certaine manière en plus rapidement pourquoi la masse aussi plus intelligent enfin peu importe euh, et il reste le dernier chiffre à faire et auquel cas après qu'on aura fait toute les, la dernière édition euh, donc euh, on aura fini donc donc je laisse la ligne là mais elle sert à rien hein. euh, donc j'ai une recopie à faire c'est surtout pour me rappeler que il faut que je décale les choses ça, ça espace. Moi aussi je peux mettre espace. Donc on décale les choses pour. Ah oui, s'il si met des. Ouais. La tabulation n'est pas mon, mon ami. Hein. On arrive à se débrouiller. Euh, et donc on fait la l'addition du résultat premier résultat intermédiaire avec le nouveau puisqu'on a deux opérantes qui sont en nul avec l'opérante euh, enfin le, le, le résultat intermédiaire suivant en essayant de ne pas se tromper et pas se faire voir par les 1 euh, ça tombe bien il n'y a pas trop de retenue 1 0 0 on vérifie ensemble 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, donne 1, 1, 0, 1 ça donne 10, je retiens 1, 1 et 1, 10, je retiens 1, et voilà. Ce qui fait qu'on a comme résultat à la fin ce nombre-là. Euh, même problématique que tout à l'heure, là je suis parti sur 4 bits, si on a des multiplications euh, sur des objets de 4 bits et qu'on veut que le résultat soit sur 4 bits, ben, le résultat ça sera ça et, et tout le reste ça sera des choses perdues. Si on a un, une multiplication sur 8 bits avec des zéros au début, euh, ben on a le droit à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, donc ça tombe bien, on aura tous les bits, euh, parce que euh, au-delà de ne pas mettre les 0, ce n'est pas très grave. Mais euh, d'une manière générale, il y a toujours une problématique de, de taille des objets. Mais là, euh, sur 8 bits, si, si les nombres en entier étaient sur 8 bits, ben, ça donnerait là un bon résultat sur 8 bits. Sinon, il y aura un débordement de capacité et des résultats un peu faux. Euh, d'une manière générale, par rapport à l'addition, euh, point de vue taille, ou l'addition, bah, quand on a deux nombres sur, 4, sur 8 bits, euh, ça peut augmenter d'un bit le, le résultat, donc on peut perdre éventuellement un bit dans le résultat, donc euh, en moyenne c'est une fois sur deux hein, que, que le résultat est faux dans une addition, en, en moyenne pour une certaine moyenne en tout cas. Euh, la multiplication, euh, si, on, si on a deux nombres sur n bits, euh, comme le résultat sera probablement sur deux n bits, en moyenne c'est euh, très rare que euh, ça tombe juste si on n'a pas des nombres au départ qui sont assez petits. Donc les multiplications c'est source d'erreur euh, très rapidement. En fait. Bon voilà la multiplication. Je ne vous fais pas la multiplication, on aurait eu à additionner les, les trois nombres. Ça, ça, ça ressemble à celle qui a été faite là. Bon, ça n'aurait pas été beaucoup plus compliqué. À euh, ça, ça trois nombres, ça va. Mais si on avait eu à multiplier des choses sur 8 bits, il vaut mieux faire des, plusieurs additions euh, successives dès qu'on a deux opérateurs, enfin deux calculs intermédiaires euh, pour faire les additions. Alors, la division, là c'est le dessin n'est pas le même. On va poser une potence. Voilà, et puis on va choisir de diviser. Un, alors il faut prendre des nombres un peu grands parce que. Par contre là qui est des 1 ou des 0, c'est pas très important. qu'à faire prendre un nombre à 8 bits, 6 bits. 1 2 3 4 5 6 7 8. Par contre le diviseur, pareil, on pourrait le prendre à 8 bits pour être cohérent euh, que tous les nombres soient sur la même, la même taille. Euh, là, bon, diviser par un grand nom, un grand nombre diviser par un grand nombre, ça sert à rien, le résultat il est il est nul ou 0, 1 ou 2, enfin il est très petit, il vaut mieux diviser un grand nombre par un petit nombre, le résultat comme ça il sera un peu plus grand. Donc on va diviser par 1, 1 0, 1, pourquoi pas alors comment on fait eh bien, On fait euh, donc, euh, le, le diviseur, on regarde, en partant cette fois de la gauche du, euh, euh, du dividende, euh, à partir de combien de bits euh, on a quelque chose de plus grand que le diviseur parce que tant que c'est plus petit ben, le résultat partiel ça sera zéro donc euh, là comme il y a 3 bits au départ ben, il faut au moins prendre trois bits 3 bits c'est pas suffisant donc il faut prendre 4 bits donc ici donc je vais poser là, donc du coup ben, il y va euh, en alors réfléchissez pas il y va toujours une fois euh, au départ <rire> le premier chiffre les autres ça, va, ça sera zéro euh, le premier chiffre c'est 1 à la main en machine, des fois il y a des zéros parce qu'on commence par des choses qui sont stupides qui euh, prennent pas les bits euh, qui prennent seulement le premier bit, et puis le premier bit ben, en général c'est plus petit donc ça, ça... Enfin, si on faisait comme ça en tout cas, euh, donc euh, j'ai dit que je faisais sous... donc je une fois du pardon, c'est zéro ici, une fois de ça, donc si je prends les quatre premiers bits. Je pose la soustraction. Et donc, ben, je fais comme j'ai fait tout à l'heure, la soustraction 1-1, 0. 0-0, ça tombe bien à 0. 0-1, on ne peut pas. Alors, je ne vais pas poser non plus les, les retenues, mais dans ma tête, elles y sont. 0-1, ce n'est pas possible. Donc, j'emprunte 1 ici, que je noterai un jour, peut-être. Ou dans ma tête, ce qui me fait permettre d'avoir ici un 10, 10 moins 1, pardon, il reste, il en va 1. Et là, le 1 que j'ai pas noté mais qu'elle a retenu, 1 moins 1, 0. Alors on peut vérifier en faisant l'addition de ces deux nombres-là qu'on a bien le nombre au-dessus. Donc 1 plus 0 ça fait 1, 0 plus 0 ça fait 0, 0 1 plus 1 ça fait 10, et le 0 il reste là. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on a le premier chiffre du, du quotient, de ce nombre-là, divisé par ce nombre-là, on abaisse. Donc on a déjà consommé les quatre premiers chiffres de, du dividende ici. Donc on abaisse un 1 ici, et là on se pose la grave question. Est-ce que l'établissement va continuer à m'embêter Non, ce n'est pas ça la grave question. La grave question, c'est est-ce euh, que ce nombre-là, est plus grand que ce nombre-là. C'est pas dur en fait. Hein. Parce que si c'est plus grand, eh ben, le chiffre suivant du quotient c'est 1. S'il est plus petit, c'est que le chiffre suivant c'est 0. J'espère que de temps en temps ça sera 0. Euh, bon, donc là, comme il est plus grand, euh, visiblement il est plus grand, eh ben, on repose la soustraction de donc, 1 fois ça. Pour faire la soustraction. Je vais peut-être le mettre un peu plus loin, ce truc-là. Voilà, donc on fait le calcul. 1 1, 0. 0 moins 0, 0. 0 moins 1, hum. c'est pas possible. Pas Je fais un... Voilà. Ce qui... Donc, on continue, donc, m'a bah, permis d'obtenir ce chiffre là. On continue en abaissant le 0 qui est là. Est-ce que ce nombre est plus grand que lui Oui, donc ça fait 1 dans le quotient. Donc, on fait la soustraction. Et par ici, c'est Donc 0 euh, moins 1 c'est pas possible donc je fais un emprunt ça fait 10. 10 euh, moins 1 ça fait 1 0 euh, moins 1 parce qu'il y a l'emprunt euh, c'est pas possible donc je fais un emprunt 1 donc 10 moins 1 du coup je, ça fait 1 euh, et je, je continue 0 euh, moins 1 moins 1 il y a 2, il y a le 1 et l'emprunt, ça c'est pas possible, donc je fais un emprunt, donc ça fait 10, 10 moins 1, 1, moins 1, 0. 0, 0, 0 normal. Et il reste ici l'emprunt 1 moins l'emprunt, ça fait 0. Donc à la limite, ces deux nombres-là, les deux zéros en tête, on n'est pas obligé de les écrire. Euh, C'est dommage, tiens. Bon, alors on continue. Euh, là, j'aurais dû mettre des 0, plus de 0. Bon, vous me permettez, hein, là, je, je change en 0 pour que ce soit plus marrant. Euh, on va mettre que des 0. Ensuite, même avec un 0, ça va pas suffi. Parce que, donc, donc je descends ici, euh, donc ça fait 0, mais j'espère que ça va aller un peu mieux. Euh, donc, est-ce que ça, c'est plus grand que ça bah ben oui, c'est encore plus grand, donc ça ça fait encore un 1. Voilà, j'ai pas ce que je veux. Euh, donc, est-ce que j'ai encore dans le presse-papier, oui. Presque. plus grand donc ceci dit c'est bien parce que ça fait toujours des soustractions qui sont plus grandes donc euh, ça, du coup bah, la soustraction tombe va, va donner un résultat qui va être bien donc 0 moins 1 c'est pas possible je, je fais un emprunt euh, du coup ça fait 10 moins 1 il reste 1 ici j'ai fait un emprunt donc ça fait euh, 1 moins 1 donc résultat 0 et ici 1 moins 1 résultat 0 donc les deux zéros en entête à la limite on les marque pas hein, pas très utile et c'est bien parce qu'enfin à la fin, alors on, par contre on va rajouter des nombres ici parce que sinon on va, on du coup sera pas sur 8 bits, c'est pas grave, mais on a encore un peu de place. Sinon la sous on verra pas tout. Donc, euh, mais on va continuer en plus hein, après la virgule, ça c'est extraordinaire, on, on va faire des sous-divisions en binaire avec des nombres à virgule. Donc euh, euh, pour l'instant on a eu que des 1, alors il faut être au bon endroit pour repérer. Donc la colonne, c'était bon, que des zéros là bas bon, un peu en face. Donc on abaisse le 0. Et là on se pose la question est-ce que ce nombre là euh, est plus grand que lui Là cette fois c'est non. Ben, comme c'est non, eh ben, il y va 0 fois. Et euh, on fait pas de soustraction parce que 0 fois ça, ben, ça fera 0, moins ça, ça fera ça. Donc on continue par. Il faut prendre la sélection magique. On abaisse le chiffre à côté. 0, eh ben est-ce que ça c'est plus grand que ça ben Non, donc il y va 0 fois. Et on abaisse le chiffre suivant. ça Est-ce que c'est plus grand que ça Oui. Donc, même si ça se trouve, on a déjà fait le calcul. Il était là. Donc, on sait que le résultat, ça va donner 100. Je vais, je vais essayer de recopier. On va voir si ça marche. Donc, 1, 0, 0, 1, 1 0, 0, 1. Il faut recopier à peu près partir d'ici. Euh, ouais, bon, ça c'est... C'était la théorie. Alors, on va, va peut-être y arriver. Jack. La tabulation. C'est joli les quand ça marche. Hein. Et donc, euh, la division euclidienne celle où on n'a pas de virgule, ben c'est ce nombre-là qui s'est un peu grandi depuis tout à l'heure parce qu'il n'y a plus rien à dégager euh, sur le côté, divisé par ce nombre-là, ça donne comme quotient ça et comme reste un reste plus petit que le diviseur euh, ça. Mais miracle, si on veut, on peut continuer. Alors là, vous mettez un point ou une virgule. Alors comme tout à l'heure on a mis des points, là on va mettre une virgule. si On la fait coller. Et ben, c'est la magie, c'est que donc on, on peut mettre des zéros à la suite. Et donc ici, ben, ça va donner égal à 1. Et le 1000, alors 1000 moins ça, ça on l'avait déjà fait, c'était ici. Donc, tchoc, si je le recopie quelque part, waouh, presque. On a la suite. Et puis, si je veux un autre chiffre, ben, je rajoute un 0 ici. Et donc ce nombre-là, est-ce qui est plus grand que ce nombre-là Ben oui, donc on, il y va au moins une fois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, comme on, on, on, tout à l'heure on était revenu là, et puis après revenu là, puis après revenu là, euh, il y a un mo moment, peut-être pas parce que là on était à des endroits où on rajoutait des zéros, et il va y avoir un 1, Donc un endroit, ça va. Euh, quand on retournera sur des trucs où on n'a que des zéros, on bouclera sur des, des suites, donc après, de, de chiffres. Au bout de certains temps, là on n'en est pas encore là, où ça boucle sur la même suite de 0 et de 1 à la fin c'est le cas aussi en, en décimale. En tout cas, voilà, euh, je vais m'arrêter là, je crois. Le euh, 110, je pense que c'est donc égal à 1. Puis après 110, euh, c'est là où il faudrait faire la soustraction avec un, un 0 ici. Euh, avec un 0 ici, je pense que de toute façon, ça va donner 10 qui sera 100, donc ça fera un 0 à la suite. Et après, je ne sais pas. Du coup, je peux mettre des trois petits points qui ne sont pas égales à voilà la division, la soustraction, donc euh, la multiplication et l'addition. Si je reviens tout petit peu sur la division, donc la division n'est pas si difficile parce que euh, la partie difficile dans la division, c'est la soustraction. Euh, parce que trouver les, les chiffres, ben, ce n'est pas dur en fait, est simplement est-ce que c'est plus grand ou plus petit, des, enfin, le nombre au-dessus, est-ce qu'il est plus grand ou plus petit, ça, ça euh, à la main en tout cas, ça se voit bien. Euh, en machine... Euh, c'est un peu plus dur. Puis même à la main euh, ou à l'œil, c'est peut-être plus difficile qu'on a des grands nombres et qu qui ne sont pas bien alignés l'un par rapport à l'autre. Donc il faut compter combien il y a de, euh, de, de, de chiffres pour arriver au premier 1. Et puis après regarder si ils sont ils se ressemblent ou pas. Bon, en tout cas, à la main là, sur des petits nombres, c'est assez facile. Si je reviens sur la multiplication, donc pas oublier de faire les additions au fur et à mesure. La soustraction, donc, euh, soit on fait la vraie soustraction, soit on se rappelle que en faisant une. Une addition euh, du complémentaire et en rajoutant une entrée, euh, la première retenue à 1, euh, ben, ça fait aussi la soustraction en enlevant les, les, les bits euh, supplémentaires. Et puis l'addition, ben, l'addition c'est pas très compliqué. Dans tous les cas, il peut y avoir une problématique, comme je disais, de nombre de bits fixés. En général, en, sur la machine, on a toujours un nombre de bits fixés. Hein. 8 bits, 32 bits, 64, bits, 128, bits, peu importe, mais c'est fixé. Et donc, il y a souvent des problématiques liées euh, au dépassement de capacité. Est-ce que le résultat est vraiment celui qu'on attendait dans les nombres entiers ou dans les rationnels enfin, ou les nombres à, alors, je ne sais pas comment il s'appelle, binaire à virgule Ou est-ce que c'est seulement juste modulo euh, les, les, les deux puissances n qui euh, sont en trop ou en moins la vraie réponse est que c'est toujours juste modulo les deux, deux puissances, mais c'est pas ce qui nous intéresse quand on fait euh, son marché ou euh, qu'on va voir son banquier, c'est que ce soit juste non seulement euh, modulo de puissance scène, mais aussi euh, tout simplement pour les entiers. Euh, et donc euh, ça c'est une source d'erreur. De, et c'est une autre histoire. Et je vous invite à regarder d'autres vidéos pour euh, voir cette histoire sur les problèmes d'erreur de calcul. Euh, de, de voilà, bonne journée